Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Mouyedine et je suis la DRH de Maison du Monde. Donc, nous avons fait appel à Jean-Luc pour venir ouvrir cette journée euh, un peu de prospective avec nos équipes. Et euh, nous avons fait appel à Jean-Luc parce que nous souhaitions avoir son regard sur ce qu'il appelle l'optimisme opérationnel, l'optimisme des solutions, l'optimisme qui n'est pas nié, mais qui est concret, qui permet de vraiment faire avancer les choses. Et grâce aux cinq solutions qu'il nous a proposées, euh, ça a beaucoup inspiré notre top 60. Et on pense que c'est des solutions, en effet, qui vont euh, concrètement nous aider euh, tout au long de la journée à vraiment penser autrement, faire différemment euh, pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Donc merci Jean-Luc.